Bonjour, lundi 7 mai 2018, je suis au bureau, c'est bien mes craintes, vous avez vu hier dans la vidéo, je vous montrais le terrain, euh, j'ai essayé de vous le montrer comme ça, euh, voilà c'est fini, hein. j'ai demandé au chef, là, il euh, bah, va falloir chercher un nouveau bureau, parce qu'un c'est sous, sous mon nez, la poussière, le bruit, euh, dommage, donc euh, bah, ouais, c'est comme ça. Terrace, terrasse, ça a l'air grand. Ça va, voilà. Je vous disais les derniers champs, les derniers champs de Tapawan et au top. Va falloir monter, continuer en direction de la jungle, la forêt. Peut-être bon. Voilà, c'était un peu le touchant. Il fallait pas s'accrocher à ces champs, c'était juste des champs, mais c'était joli. Il y avait mes perroquets qui venaient là dans les arbres, des paquets de 4-5 perroquets verts. Tu sais qui font comme les colibris, ils peuvent faire du surplace. Ils venaient comme ça, ils volaient vraiment comme ça, à 4 ou 5, ils partaient et juste justement, moi, ils ont coupé l'arbre et ils viennent tourner, ils se posent des questions, ils cherchent, ils repartent et il y a le trac, ils tournent autour du trac Human man power, hein, good Alors ça va faire un gros hôtel vide parce que comme ils louent 10 fois, voilà je vais, je vais faire mon coup de gueule, ça sert à rien ben, ils vont louer, voilà, comme c'est de père en fils, les hôtels, ils vont, ils vont louer 10 fois le prix et puis ça va être 10 fois pas plein, euh, un dixième mais ils s'en fichent euh, Tant qu'ils peuvent euh, au jour le jour euh, prendre assez pour vivre, et puis euh, bah, ils investissent quoi. Ils, je, bah, ils, ils, je sais pas d'où vient, je demande et tout, mais il y a, il y a quand même beaucoup d'argent. Bah, C'est bien, il est en arrive, on paye des milliers de francs pour apprendre le yoga, puis eux, bah, ils, eux ils, ils transforment ça en béton quoi. Ils transforment ça en béton. Je bah, fais la même chose, hein. euh, partiellement, euh, j'ai posé mon deuxième ou troisième pilier, je sais pas comment ça s'appelle. Euh, en Thaïlande, dans, dans des murs, bien épais, bien armés, en béton alors là, ça reste, il est concret, mais... Bah, on peut pas, on va pas mourir avec, avec, son, avec son hôtel et parce qu'il y a d'autres trucs à faire d'ailleurs, il y a le monsieur qui m'attend vous avez vu la vidéo d'il y a deux ou trois jours il y a ce, ce monsieur qui est tout seul en haut, qui fait des satsangs et je, je, je, je suis venu demander au chef de chantier, je vais parler euh, donc je vais regarder, j'ai préparé mes affaires non, ce n'est pas ça ah c'est ça. Et puis comme je prends des notes et tout, euh, je vais lui poser des questions. Et puis euh, comme il faut s'habiller de circonstance, je suis à moitié habillé de circonstance. Je vais vous montrer. Je me suis fait un de ces, on voit rien, on va, on va couper quoi. J'ai me suis fait un de ces, euh, de ces, trucs cousus de fil d'or, bordé de fil d'or en bas. Et puis je vais aller maintenant. Il est tard. Hein, est déjà, je pourrais nous voir avec elle. Je vais aller faire euh, apprendre, apprendre quelque chose de. à enfin, comprendre, intégrer, euh, évoluer. Euh... Et puis on va les laisser construire leur béton. Hein. Voilà, au revoir, bonne journée ou à plus, on verra. Je vais faire de moins en moins de vidéos parce que c'est vraiment des heures à les mettre en ligne. Puis bon, ben voilà. J'ai vraiment des trucs beaucoup, beaucoup plus intéressants à faire que de rester devant l'ordinateur. Les... Il y a 4 projets là, mais. Euh, ils il dorment, enfin ils sont un peu en plan. Qu Qu'est-ce qu que vous dites hein, j'entends rien. Mais c'est le Trax, hein, ouais. il faut changer de bureau là. Ok, au revoir, au revoir pour le journée. Mmh.